pour les rencontres d'amis, les réunions du plaisir, même dans les réunions d'affaires, vous verrez que la collaboration des autres est très impressionnante. Mercure s'engage maintenant avec un carré, euh, avec Neptune, et il est dans votre troisième maison. Alors, je vous rappelle, portez une attention particulière à tous les détails avant de vous engager ou faire des promesses. Mardi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 ou malveillant. En général, limitez vos interactions au boulot au niveau professionnel seulement et patientez les prochaines journées seront formidables. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM. Pour l'Europe, la Lune sera dans la balance, dans votre signe. En plus, votre gouverneur Vénus se prépare pour entrer dans votre cinquième maison où elle sera dès vendredi. Et le Soleil est toujours dans votre troisième maison avec Mercure. Et soudain, vous vous sentirez très confortable et très bien dans votre peau. Vous vous exprimerez avec brio et vous serez sous les feux de la rampe. Un beau magnétisme personnel vous aidera dans vos négociations et discussions et rien ne peut vous résister ou résister votre charme. Vendredi, Vénus sera déjà entrée dans votre cinquième maison pour y apporter l'harmonie, l'amour et le plaisir et aussi pour rendre votre créativité en feu. Généralement, des très belles énergies dominent cette période alors profitez-en autant que possible. Pour vous, chère Balance, durant la présence de Vénus dans votre cinquième maison, d'ici 13 janvier, elle sera une période très propice pour tomber en amour, ou bien pour même concevoir un bébé, ou pour lancer votre propre projet lucratif, ou si vous étiez artiste, musicien, acteur, peintre, toutes ces professions seront favorisés par le passage de Vénus dans cette maison. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion, votre deuxième maison. Vous sortirez des derniers jours très satisfaits et avec un sentiment d'harmonie et d'équilibre et de contentement dans la vie. Vous serez très enthousiaste à euh, socialiser et rencontrer des nouvelles personnes. Vous aurez ce bel enthousiasme à organiser et lancer des activités de groupe avec les amis pour avoir du plaisir. Et votre estime de vous-même et confiance en vous vous feront briller de tous vos feux. Vous voudriez tellement profiter de la vie et avoir du plaisir que vous pourriez prendre des actions un peu impulsives et apparaître insouciants et imprudent pour les autres. Alors, il faudrait un peu modérer la cadence, à moins que ce que vous cherchez, c'est des relations informelles et passagères. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance.